des duels des profondeurs, du légendaire, pardon. Donc, comme vous le voyez, hein, il me reste un booster que j'ai pas ouvert. Donc, on va faire cette vidéo en deux temps. Le premier temps, c'est, on va, pour savoir qui est le plus rapide, parce que j'ai que deux participants et je veux le différencier lesquels, c'est, citez-moi les deux cartes fusion qui ont les plus puissantes par leur point d'attaque et leur point de défense, bien sûr. Voilà, c'est juste ça. Après, les deux Bon, on va pas dire que j'ai fait un tirage génial. Donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, j'ai essayé d'enchaîner les vidéos. Je vais en faire au minimum trois. Donc on va commencer par une attaque furtive des mers que j'ai eu en De, des mers deux. En deux fois. Plongée Marinesès. Oui, ils ont ressorti des cartes pour le Pioche du chaos de Baria. Carte piège. Circulation. Alors, attendez, je vais faire ça parce que sinon ça va pas. Circulation Marinesès. Que j'ai eu en trois fois. anneau de bulle marine que j'ai eu en quatre fois récif et sombre de karyushin que j'ai eu en quatre fois carte piège donc toujours Septième héritage éternité après carte Link à quoi à Gornot Marinses donc et bien sûr si vous répondez euh, on va faire une petite question bonus combien sur une carte Link la petite question bonus combien on sait combien on doit faire de sacrifices pour faire une application Link donc, Aqua Adornant. Triangle de corail Marinsès. Donc, c'est du Marinsès. Voilà. Anémone corallienne Marinsès. Requin Bahamut Xis. Que j'ai eu en plusieurs fois. Chevalier Nash. j'ai eu en deux fois, un chevalier Nash chez x6 une petite méduse électrique, un petit seigneur dragon océan de Karyushin, Roquin des Abysses, Kraken de la mort, requin à double nageoire que j'ai eu 4 fois, comme vous le voyez. Requin de cristal. Dragon Léviat des en deux fois. Et Demoiselle Dormeuse Marine x3. Voilà. Donc, bien sûr, je peux échanger, mais je préfère vendre. Voilà. Parce que sachez quand même que le prochain colis que, euh, que je dois acheter pour, euh, pour le mois prochain, c'est 109 euros sans les frais de transport. C'est 109, euh, 109 euros moins les frais de transport. Donc, ça veut dire dans les 120 euros en tout. Donc, euh, je commence à vendre un petit peu. Alors, euh, sachez que j'ai mis euh, le néos aérien. Euh, donc, le Neos aérien rien euh, pas première édition à 75 euros sur TCG Market et la première édition j'ai mis à 105 euros après j'ai une bonne base inflexibateur aussi qui peut qui peut être intéressant à je dirais dans les euh, dans les dans les 80 euros j'ai le j'ai le Enfin vous verrez ça au trade voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vais le faire. Allez, ciao tout le monde Hey Le pouvoir est en